Quelle imbécilité ça sorti Comment faire ça ici avec nos état ça Comment nous fait sortir des imbéciles comme ça Surtout si là, nous avons nous, mais nous, on a parlé. Ou bien là, nous, c'est politicien. Je me suis dit, mais m'a ne quitterai pas ça. dit en chrétien pour ton manchette va forcer le potel s'il voulait le potel la potel s'il va vouloir le potel va forcer pour le faire ça mais moi même dégagez me doux vina 9 mm il a dit tout le monde au non on s'amène ma fait mais sagesse, moi je ne peux pas empêcher de me dire ça. Mais file machette, attendez. Je ne pas vous dire machette dans manchette croisé. Je ne peux pas fatiguée. Hé, hey, sérieux. manchette, nous coupons bois la caille nous coupons zoo, passez par là-bas. E nous avons une bonne manchette. Et avant de terminer, il y a deux trois pour dire non encore. M'a demandé nous pour nous camper. Que demain chez toi dans mes Je vais vous faire mes non? Je vais calés, caler. Garde à gauche, garde à droite. Je vais vous répéter ensemble avec vous. Seigneur, mets-moi chèque, moi. Bénis, mon chèque, moi, Seigneur. Bénis, mon observe Vous voulez m'abserver avec Quand on bandit, que me voyez le devant. Que me le derrière. N'importe qui me voyez. Pour le couper viande. Pour le couper zo. Pour le gailler caca, bandit. Seigneur. Même en moi. Je gagner. Jésus te dit achetez-le. Je dis à celle pour me gagner. moi. Exercez douette, moi. Exercez intelligence, moi servir avec manchette moi manchet pour couper viande pour couper zoo pour couper moelle pour gailler caca bonti amen vous mettez met manchette là dans place et vous mettez chita Bon, désormais, manchette-toi, n'importe qui manchette. <applaudissements> si vous comprenez la puissance de la prière et la puissance de la parole, vous allez comprendre ça, des de bon monde, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous c'est machette. D'accord Machette. Et ce avons dit, nous dit, nous dit, nous bible dit, nous dit, nous dit, Gen, des manchettes. Jésus dit, ça suffit. Est-ce que vous pensez Jésus te voulait dire, ça suffit, nous ne pouvons pas les acheter encore Non. non. Est-ce que des manchettes, ça y est tu es pour Pierre, l'autre là, tu pour l'autre disciple. Nous ne connaissons mais nous croyons que tous les deux, tes pour Pierre. Comment Jésus te dit ça encore? Sac pas ça Sac pas Jésus dit ça suffit parce que Pierre gagne deux manchettes. Jésus dit, « Déa, c'est contre ou pas besoin encore oui. ?» Mais et l'autre disciple ça peut le faire oui. ?» On nous dit, « Vous faire fantaisie par l'empile. Nous t'a dit, « une des pour Pierre, vous n'êtes pour Jean. » Mais ben, Jésus dit, « Ça suffit, » Est-ce qu'il te veut dire, « Bate le mi, pas besoin ?»« Non !»« Je veux en dire, pas besoin ?»« Non, non !»« c'est qu'il y a le dit, ça pas guerre. Vendou à son manchette. Ça veut dire que tu as deux manchettes. Si tous les deux pas pour même moun manque dix. Et par-dessus le marché, éclaircissement pour les imbéciles, instruction pour les qui ne connaissent pas. Connaît, deux manchettes, pas suffit pour douze disciples. Parce que la bohéo, deux par deux. <rire> les le bohéos, comment on dit Deux par deux. Et Jésus a dit, nous douze, on acheter six manchettes. Il dit que c'est pour les gens qui ne pas guerre. Oui. Qui est-ce qui doit acheter ces manchette là oui. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bon. Chaque Gang, non, dit, moi Les là c'est la parole. Nous sommes avec elle. Son symbole, pas ça? Si manchette c'est la parole, son symbole, oui, dans la Bible, épée c'est son symbole de la parole. Mais un symbole pas jamais marcher pour contre, On un seul mot, son symbole, la mettre en phrase. Si Jésus dit ⁇ van rad ⁇ acheter épée, si épée c'est la parole, et rad la salier. Puisque ce n'est pas rad pour vendre. si ce n'est pas manchette pour y acheter. Il n'y a pas de rat tout bon pour vous vendre Qui est-ce qui Ça, que suis un rat là où vous acheter EPA Bon, Alors, nous, c'est l'école, nous a un problème, et puis nous a des éléments en problème. Non pas ça, nous un élément X pour nous chercher. Il y a un imbéciles qui n'est pas l'école. Tant qu'on sait ça, ça n'est pas l'école. Mais moi je ne veux pas te faire. S'il si te fait des trois jours sans babon, il ne dit pas qu'on lit. Bon. On nous dit, Jésus dit, dis achetons ma Et ma là, c'est la parole. Pourquoi c'est Jésus qui gagne trois ans et demi là-bas, la parole Remplaçons, tirons la valeur de X. On nous reprend une phrase là. Jésus dit, tout le monde qui va gagné la parole, venez nous pour la parole. Regardez, <rire> nous prêchons-nous l'aide. Tout monde qui pas gagné la parole, venez nous pour acheter la parole. Et puis Pierre dit, Seigneur, mais nous gagnons des paroles. Jésus t'a parlé tant que nous avons dit. Nous avons dit des dans la même seconde-là où nous avons dit l'autre. Jésus fin dit, ça n'a pas gagné. Vann rad di acheter une et puis Pierre dit nous avons deux dit ok nous pas besoin chaque moun pas besoin gain encore deux à cinquante. acheter deux vann rad nous acheter on parole mes amis il y a des gens, de pour me dire ça bien c'était en bas au fait. Vous pensez à talent pierre le y a boutons bout en bas, zidi, la parole, <laughs> <laughs> ou a pas ah? Hein? parler pas en bas. Jésus dit: Tout le monde qui va gagner la parole, venez à d'où? parole. Les amis. Et puis Pierre même prend deux paroles. Il dit Seigneur, nous gagnons deux paroles. Et Jésus dit C'est compte. Nous ne pouvons pas acheter l'autre parole encore. Parce que nous gagnons deux. Vous ne pouvez pas dire que c'est politiciens dans le pays d'Haïti qui parlent Les <laughs> politiciens dans le pays d'Haïti disent nous, Depuis que nous voyons les aller, tout est fini. Après ça, il dit non, son stratégie politique C est une façon pour te faire tous les jeunes pour nous faire à l'aise. Jésus, je suis pasteur dans la semaine a dit Jésus fait trois ans et demi sur la terre à faire politique. Mais oui, grand pasteur, oui. Pour commencer, pasteur dit nous ne parlons pas de politique maintenant. Jésus te fait toute la vie à faire politique. là non écouté Mounsayo. Si nous battons comme bon Dieu, on te fini net. Venez-nous, chers amis. Achons manchette. C'est ça Jésus dit. Avant, il n'y a pas de besoin. Cougnard. Nous-mêmes, avant, on a pas de besoin, manchette. Mais cognard, je dis, maintenant. Souvent, on pas pour cacher ton manchette d'elle. Mon chè toi a protégé frère, mon chè frère a protéger vous. prie, prier, bon Dieu, pour ne pas besoin un ralèl. Et ça, c'est Mais si nous si nous amis nous râlons, comme nous Bon Dieu, a la Kaili. Et pas un droit à la caille. Oh. Si pour la laisser des pieds devant, qu'elle me fait mal, regrette mon Dieu pour le mourir. Depuis à l'église de Jésus-Christ pour le Gospel. Oh. <rire> N'importe gens, n'importe gens, n'importe comment, bon grand... l'ordre pour faire à la cahier des pieds devant. Coup de dents, coup de zones, coup de pied, coup de boundat, coup de tête, sans joindre. Vini pour le pas vini. Pas vini pour le sauver. Bien, ah oui, ça. Pas vini pour le sauver. On ne peut pas la parole. On ne peut pas la parole. Achetons la parole. Pas ça, M. Assoit, dit là. Comme tout le monde dit ça. Quand le pasteur dit ça, oui. En si vous voulez venir chez vous, vous m'instruirez, Si vous voulez faire un débat avec nous so de sur ça, vous l'avez écrit, vous débat. Vous que chaque fois que vous avez une dans la Bible, c'est la parole. Et puis, les gens qui croient que je suis trop petit, trop faible pour ma bandi, Bonne plus que Goliath te une lance, une épée, te gaine javelot, te gain lance, te bouclier, te cuirasse. David à la conflonne. On dit festival, on dit festival <rires> Vous connaissez ça qui fait la différence là? différence là C'est que Goliath, Vingoumen, au nom du dieu d'Argon Le dieu des Philistins, Et David, Vingoumen, au nom de l'Éternel Pasteur a dit qu'il y a un petit manchette. Ah, il y a un petit manchette, il y a un petit manchette a fait. C'est 20 nouveau peuple là. Ah ben, Goliath saute là, il y tout le monde a redouté. Depuis le petit son homme de guerre. Il y a un qui a voté au bout. Pou kor a kor kone pa moun ki Sa il m'a un soldat pour que le corps à corps parce qu'il ne connaît pas quelqu'un qui est vers le roi par terre. Saïl, le grand guerrier, qui a tremblé. Jonathan a tremblé. Les guerriers d'Israël ont tremblé, ils ont caché dans la tente des roches, etc. Goliath a pavané, cacaillé, a tout pile âmes si nous, avec moi, les Philistins nous ont nous. mais si c'est moi qui ai ça, eh ben tout Israël a brûlé avec nous. Ah. David, il des dit, ça, David dit, ouah, on met de mal goût. Ouais, il a dit, on sentit mon un petit garçon, ou pas qu'il y a un héros, un guerrier. David dit Je vais Et au nom de l'éternel, je vais Il dit à Saïl Les lion prend un mouton, un petit mouton. Même l'elle commence à valer, le ont commencé à un bon mouton en David convainc Saïl pour l'Algoumen. Saïl d'accord pour Pou ti bébé l'algoumé. Qu'on va le fait? Il mette. Saül met toutes les amis yo sous David. Hein? Vous entendez? Il mettait toutes les amnes yo. David font ti marché. David dit, no, bah y'so toi ou l'oumé. Toi ou l'oumé, c'est pas ou capable. Babi, tu avais David, prend festival si Balil descend dans la rivière, il choisit cinq roches. Nous avons tous les cinq roches. qui nous à aujourd'hui. Le de nous dans le fond de là. Il a avancé sur le champ de bataille. Goliath a fait un plan comme tuer a tué soldat israélien. Et puis il a commencé à dire, il a pris un chien pour voir un petit bébé venir me voir à combattre. Il a pris la condition il dit, David, en tout cas, oui, vous voyez, je vais bah le couper la tête, ma si, ma ça. David répond il dit non. Plan fait pas bon. Je dis, il n'y a pas qu'on va le passer. C'est ça à la fois, oui, chers amis. Bandi a saut la calibre vous nous tuer nous tous là le 12 juillet. Mais l'Éternel dit non, c'est pas comme ça, ça va le passer. <laughs> David dit non, bal dou comment bal la le passer? Di ou même bal la goater, m'a coupé tête ou, et m'a fait d'oiseau manjo. L'elfine dit ça, il va divin non? C'est pour chrétiens qui lâchent à l'autre église. C'est pour chrétien qui peut mourir au pasteur qui peut mourir au Fembaouenon. Parce que le pasteur ça prend courir, il a frappé deux gènes, il a frappé jambé, il a frappé tripli, il est tombé. sous ces gens là-dedans, sortez du fort. Sortez du fort. Sortez du fort. Nous ne voulons garder avec nous que des braves. Les lâches ne retournent point le royaume des cieux. Je ne pas de temps pour m'assurer ou pour me consoler. Autant que M. a dit, je vais me conforter. Je vais battre Je ne pas avoir de temps et puis on avez tomber tout, on va tomber eux Si vous n'avez pas compris, on tomber C'est pour envie de faire pour eux, mais écoute ma C'est pour obtenir l'autre monde qui peut faire, non Et vous vous fait. Oui. Quand passe, David, où pouvez faire ça passe passé Le David finit ne dit parole ça, il n'y a pas ils ils dit Goliath, mais il pour, non? non, non? non. Maintenant, Le les capons par les consalts, courir sur Goliath, les virus, les virus, la gueule, Goliath est tombé plat à terre. Au connaître, mettre en secret, même si nous bail ennemi en dos, nous voyons les là et les capons. Vous mettez avec assurance, vous mettez avec confiance, vous mettez par la foi et nous mettez des deux nous. Nous voyons la là devant et les capable. Est-ce qu'on dit vous dit que vous la, y la, est que vous avez vous sous dit vous avez des vents, des dos. On ne sait pas le au Canada. Mais n'importe quoi au long de on est le Canada au long de Un jour, on était au Canada. Et puis, des démons ont envahi l'église d'Ouya. L'église de Pétionville, tout. Et puis, je me même sous Douya. Est-ce que vous pensez que je vais une carte pour me connaître qui est le Canada et qui est le Douya? Non, je suis à genoux, je me l'enlève même sous Haïti. Je me même sous Douya et je me commande des mois pour aller. Tout déba, débaqué, tout caserac, tout parti. Et puis, m'barré la Haïti pour me demander comment ça y aller, non? est, non Moi, le pasteur, au Jean-François, le pasteur Nathanael, à l'époque, m'a dit, « Descendouya !» Elle prend contrôle du service, là, parce qu'elle ne au pas là encore. C'est ça la foi Amen C'est un avantage ça, nous n'avons pas besoin en face de pour voir les manchette. Nous devons faire une démonstration si nous avons des ennemis ennemi direct. Nous connaissons que nous avons voir ennemi qui a été attaquée aujourd'hui, nous devons voir les manchette ou une des bruits de bris à la C'est prévention à faire. Nous ne pouvons pas direct. Prévention à faire. fait. là, son prévention, son stratégie. Son autre moyen pour nous gommer. Et son autre sac pour nous gêner. David avec un petit wash. Il prend un là, il dans le festival là. Et puis, prophète là, docteur, pasteur, Évangéliste, il a fait clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, Et puis il a lâché la là. Toutes les quatre munitions ont battu Et puis, quel que soit la Goliath, de Goliath, c'est lui qui a pris la Et Goliath n'a pas frappé Goliath dans l'estomac. Il n'a pas frappé dans le dos. Il n'a pas frappé le jet. Il n'a pas frappé le pied. Il frappait la faute de la tête. Et pile malpropriété à ton bâton. David, pas de besoin pour ton épée parce que Goliath est en épée. Il râle épée. Je David un jeune petit garçon. Qu'un bébé a demain pour le faire, il faut râler et Goliath là. Et puis pour lever. Et puis pour frapper. Dans le coup de Goliath. Ah, Philistin dit, la stratégie Goliath a marché. Il y a regardé pour qui e, ça Goliath a fait. Vous pensez que Goliath Ap jouer avec qui David C'est là que vous regardez tête dans main David. Vous prend courir, vous prend relais. Goliath tombé. Avec moi chète noir, Gangio Bral est tombé. Si vous besoin de vivre plus longtemps, Ravitaillez tout l'autre côté, évitez l'église de Jésus-Christ pour le gastron. Parce que bon, si nous avons l'éternel, les armées, et nous avons les manchettes. Nous yeah. un dernier texte pour nous finir. C'est Néhémie chapitre 4. Nous ne pouvons pas parler avec les imbéciles parce que nous ne pouvons pas apprendre. Nous ne pouvons parler avec les gens qui ignorent son abdi là. Nous pouvons parler aux enfants de Dieu. Esdras, Nehemi, Esther. Job. Ceux qui bâtissaient les murailles et ceux qui portaient et chargés les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Oui. Chapitre 4. Chapitre 4. On apprend qui versait? Verset 13. Verset 13. Lise ça ou même qui besoin apprendre.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 de bouclier. bouclier. d'arc. Hein? D'arc. et de cuirasse. Voilà. Les chefs étaient derrière toutes